Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur une vidéo différente. Euh, vous avez vu, il y a un nouveau décor, c'est normal. J'ai déménagé. Bon, j'ai eu des petits problèmes euh, privés, je ne vous en parle pas. Ça reste dans la vie privée, c'est normal. Maintenant, on va parler de la vidéo. Donc là, je vais répondre à des questions que j'ai sur Facebook, Instagram, YouTube, euh, SMS, email, et voire même par, on m'appelle directement. Euh, donc j'ai regroupé toutes les questions qui, qui se posent le plus souvent et euh, je vais y répondre et ça se, ça se passera sur le frelon. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Golda, une amie qui était là ce soir avec moi. Euh, donc on a décidé de faire la vidéo ensemble, ça fait, ça fait un petit interview, donc ça sera plus sympathique. Euh, voilà, donc on va préparer les questions et on va attaquer. Donc pour l'instant c'est jingle. C'est parti pour les questions À toi Golda Bonsoir les Dédés Alors, euh, la première question c'est pourquoi ne pas traiter les nids de frelons euh, de nuit Alors pourquoi pas traiter les nids de frelons de nuit C'est vrai que ça peut être une bonne idée parce qu'on sait que le frelon euh, ne voit pas la nuit donc il est automatiquement tous dans, dans leur nid. Mais le problème c'est qu'on tourne entre 10-15 interventions par jour donc si on devait faire ça la nuit, ben, ça reste difficile d'aller chez les gens à 2h du matin ou 3h du matin. Euh, et après, il y a des certaines nids euh, dans les arbres par exemple, euh, qui sont à 20 mètres de haut, ben, la nuit on ne le voit pas le nid, peut. il faut bien au moins une de lumière. Donc c'est pour ça qu'on traite la journée. D'accord. Deuxième question, est-ce dangereux de recevoir du venin dans les yeux Alors, est-ce que c'est dangereux de recevoir du venin dans les yeux euh, Non. En fait, le, le, le frelon peut jeter le venin, si on le reçoit sur la peau, ça fait rien du tout. Euh, par contre, si on le reçoit sur les yeux, ça va, ça va piquer en fait. Ça va, comme mmh. si on recevait un petit un produit euh, pchit pchit de, de, de, de, de lèvres glace par exemple, ça va piquer comme ça. Mais ça n'a rien à voir si c'est une vraie piqûre de frelons dans la D'accord. Tu en as déjà eu Oui, il y en a mille, de... une dizaine. Une dizaine. Une, une sable, il y a une D'accord. Il en a eu les deux. Alors, que penses-tu des traitements aspirateurs comme et droits Alors, c'est pas assez pas mal. Euh, c'est des techniques supplémentaires du traitement habituel qui est le traitement à la poudre avec une perche ou directement si on a le nid à hauteur d'homme. Euh, L'aspirateur c'est bien pour certains chantiers comme euh, quand on va traiter un nid de frelon sur une toiture euh, comme chez nous à Toulouse. En fait quand on traite un nid de frelon, tu as des frelons qui prennent la poudre, ils vont voler un petit peu et tomber. Donc quand on est sur un immeuble de 4-5 étages en plein centre-ville de Toulouse par exemple, ben automatiquement, il y a des frelons qui vont tomber en bas et donc il y a des gens qui vont se promener et on ne peut pas bloquer toute la rue pour ça. Donc si on a un aspirateur, on aspire un maximum de frelons dans l'aspirateur et après on finit par un peu de poudre dans le nid, ça évite d'avoir moins de frelons. Ouais. Mais ça sert vraiment pour des chantiers comme ça, parce que aspirer des frelons, ça veut dire ben, l'intervention dure beaucoup plus longtemps, les trois fois plus longtemps. Donc si on veut passer beaucoup en de, de chantiers voilà, si dans de chantier de la journée, c'est un peu plus long. Euh, le pinball c'est pareil, c'est pour des nids en hauteur. Euh, ça peut être pas mal sur un poteau électrique. À la, à la perche sur un poteau électrique, ça crée un peu. Euh, mais les, les billes sont très chères et après il ne faut pas louper le nid. Si on loupe le nid, bah, ça, ça part dans la nature et c'est de l'insecticide, donc ce n'est pas toujours bon pour l'environnement. Et après le troisième c'était le drone. Mais le drone c'est pareil, pour les nids euh, pas accessibles euh, en hauteur sur les pareils des poteaux électriques, ça peut être pas mal, ça évite de sortir la perche. Mais par, par exemple, dans un arbre, quand nid est au milieu de l'arbre, ben le drone ne va pas passer entre les branches, donc on ne croit pas. Donc c'est des outils supplémentaires qui coûtent cher, qu'il faut monter les prix de l'intervention, mais qui peuvent être utiles. Euh, la quatrième question, c'est, il paraît que le frelon n'est pas dangereux si on ne l'embête pas alors, le frelon en lui-même, s'il est euh, dans la nature en train de piquer sur une fleur, si vous ne l'embêtez pas, il n'a aucune raison de vous piquer. Euh, le nid en lui-même, avec tous les frelons dedans, euh, si vous ne le touchez pas, vous ne faites pas de vibration, c'est pareil, il n'a aucune raison de, de vous piquer. Par contre, ce qui est chiant, par exemple, avec le frelon asiatique, c'est que lui, il, il fait ses nids un peu partout. Donc il peut faire un nid à un endroit où on ne va pas le voir. Par exemple, dans une cabane de jardin, il se met dans un carton. On rentre dans la cabane, on touche un carton parce qu'on veut prendre quelque chose. On fait de la vibration et on se fait attaquer. Donc euh, voilà. C'est comme tout insecte piquant, si on les embête pas, mais ils n'ont pas de raison de nous attaquer. En fait. Mais bon, ça reste quand même dangereux. Donc... Je vois. Peux-tu faire une vidéo le lendemain après un traitement de nid de frelons euh, Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, on pourrait le faire, ça serait, ça serait une bonne idée, puisque quand on traite un nid de frelons, on le laisse sur place. Ça permettrait aux gens de voir qu ce qui se passe après, s'il y a vraiment plus de froid ou pas. Le problème, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que quand on a 15 interventions par jour, mmh. euh, revenir lendemain lendemain sur un lieu déjà traité, déjà mort, pour filmer, eh ben, on manque de temps en fait pour ça. est qu'ils sont tous entre guillemets revenus au mercail ben, En à fait, même. le froid, hein, il revient le, la nuit. Ils meurent tous voilà. à l'intérieur Non, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend. En fait, quand ils avalent la poudre, ils ne meurent pas de suite, ça dépend. Hein dans les 5 minutes, donc il y en a un qui peut sortir et en général, en général ils ont une... ils ont... ça leur attaque le système d'arbre, donc ça leur donne envie de bouger en fait. Voilà, sixième question, c'est, j'ai souvent des frelons le soir mais je ne trouve pas le nid. D'accord, le soir, donc ça veut dire que c'est du frelon européen, donc que le frelon européen est attiré par la lumière, que le frelon asiatique, lui, il n'est pas attiré par la lumière, donc ça veut dire qu'il faut chercher le nid aux alentours de la maison. Euh, souvent les gens cherchent une boule, d'un arbre. En pensant que c'est le frelon asiatique, mais le frelon européen ne fait pas de boule dans l'arbre, il se met dans le trou en l'arbre. Donc c'est plus dur à trouver. Et après, il faut regarder les toitures, les cheminées, euh, aux alentours de votre maison. Voilà. Et dès qu'on voit des frelons faire un aller-retour de point fixe, ben ça veut dire qu'il est a... Mais quand c'est attiré par la lumière, frelon européen, ce n'est pas le frelon asiatique. D'accord. Et même dans ces cas-là, le traitement se fait en journée. Le traitement se fait en journée, et surtout pour éliminer le problème des, des frelons qui viennent le soir à la lumière, il faut trouver le nid. Si on ne trouve pas le nid, on ne peut pas régler le problème. Ok. Alors lavant dernière question, c'est pourquoi toi et les autres youtubeurs, vous jouez avec les nids, du coup les frelons s'échappent, tout ça pour bosser sur youtube ah oui, c'est des choses qui, que je vois souvent en commentaire. Alors, on ne s'amuse pas avec les nids, on fait des vidéos pour vous montrer que le mid ça peut être dangereux, que si on tombe dessus, euh, on peut se faire piquer, qu'il y a des grosses attaques. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui essayent de traiter les nids eux-mêmes, donc ça reste dangereux si on n'a pas un équipement comme la tenue. Il euh, y a des bombes vendues dans le commerce avec des, des, des, des magasins qui vous disent qu'on peut traiter le micro mais avec ces bombes. Ça reste très dangereux. J'avais fait une vidéo sur ça, je vous la mettrai en fiche en euh, haut. Il faut être équipé, il faut être équipé. Il faut être équipé. Et c'est pour ça que quand on, on arrive, on, on touche un peu le nid, on fait des fois de la vibration. Mais avant de faire ça, on regarde quand même autour de nous si on n'est pas en danger des gens. Alors, en général, on a des maisons à la campagne isolées. Je ne vais pas faire ça en place Anthony de Toulouse. Je ne vais pas m'amuser à les faire sortir, je vais les traiter directement, un tuer un maximum. Voilà. Il y a des possibilités aussi, on peut. Euh, quand on est vraiment dans un lieu où il y a de la fréquentation autour, on peut, euh, sur le nid de frelons, il y a une entrée principalement, sur le asiatique. On met la poudre et on repouche avec un chiffon, par exemple. D'accord. Et on attend 10 minutes. Comme ça, ceux qui sont à l'intérieur ils vont vite mourir. Ils n'auront pas le temps de sortir et, et se poser. Et après, il y aura tous les autres frelons qui vont arriver après, qui étaient déjà dehors, venir avec des ledis. On relève les chiffons, on partir. On les laisse rentrer. Ça permet d'avoir moins de frolons qui veulent partout. Mais après, quand on fait des vidéos, c'est vrai qu'on montre un peu les attaques pour montrer aux gens que c'est dangereux. Et automatiquement, les frelons vont revenir dans le nid, quoi qu'il arrive. Le frelon est attiré euh, dans son nid parce qu'il a besoin de l'arbre. Il a besoin de, de manger la salive de l'arbre. C'est ça qui les fait revenir dans le nid. Donc automatiquement, même si on les a embêtés, ils reviendront quand même dans le nid. Et s'ils viennent pleine de poudre d'eau, tu tournes. C'est bon. ouais. okay. Alors, la dernière question de cette FAQ, c'est pourquoi des confrères à toi sur internet montrent et enlèvent les nids de suite après les avoir traités Et quelle est la bonne méthode du coup Alors, pourquoi ils font ça Il y a plusieurs raisons. Soit ils n'ont euh, pas évolué, ils sont dans. Euh, alors soit ils ont pas évolué, ils sont dans l'ancien temps, c'est-à-dire qu'au début, quand le front asiatique est arrivé, on traitait les nids à la bande et on les enlevait de suite. Mais moi, je l'ai fait ça, il y a 15 ans, je faisais comme ça. On louait des nacelles et on faisait comme ça. Et on s'est aperçu que ben, euh, souvent les clients nous rappelaient parce qu'il y avait un autre nid qui se construisait ou c'était chez les voisins Donc en, au bout d'un moment, on s'est dit, il y a un problème, c'est pas la bonne méthode. Je te coupe, ouais. et du coup, ça signifie que euh, les frelons qui étaient à l'extérieur du nid à ce moment-là, euh, vu qu'ils ne retrouvaient pas leur, euh, leur nid, automatiquement, boire. ils refont un autre nid. D'accord. Voilà. Euh, parce que automatiquement, même si on traite en journée avec Alors. la bombe et qu'on enlève le nid, on sait qu'il y a à peu près la moitié des frelons qui sont déjà dehors de la journée. Donc si on enlève le nid, ben, comme sur le lit, ils vont reconstruire le lit. Ils vont aller faire plus petit, euh, moins joli, mais ils vont refermer le nid. Et peut-être mal placé. Un lit qui t'arrête d'un arbre, peut-être que le deuxième, ils vont le faire à hauteur d'homme et, et, et quelqu'un peut passer à côté sur fait. Mais du coup, ces personnes font peut-être ça pour se créer du travail supplémentaire ben, Ça ils c'est ne connaissent pas la nouvelle méthode. Ça, même, ça fait plus de dix ans qu'on est sur la nouvelle méthode. Donc, j'ai <rire> Ou soit, comme tu dis, euh, ben, ils essaient de créer d'autres nids pour avoir plus de travail. Par exemple, si on fait un nid chez quelqu'un, on lui enlève le nid. Si le nid se rinstalle chez le voisin, le voisin va dire, Ah moi aussi j'ai un nid de long. Tiens, je te donne la carte du mec qui est venu chez moi. Et ça lui fait deux nid pour le... Ouais. Voilà. Donc ça, après, c'est des gens qui essaient C'est pour ça que dans nos vidéos, où on explique bien qu'il faut laisser le nid en place. Ok. Voilà. Bon, merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Ouais. Après si tu as une question en plus euh, personnelle. Mais je pense que ça doit le savoir. Moi je ne sais pas combien de temps euh, un nid met à se construire. Euh, en fait, un nid de frelon peut commencer à construire euh, dès qu'il sort de, de l'hibernation en fait. Et le grossir. Euh... Et le délit, par exemple, dans ce cas-là euh, où euh, ben, euh, la personne retire le nid. Mmh. Et donc il reste d'autres. Alors, alors, alors quand la personne a dit la reconstruction en une semaine, non, il y a dit de la taille d'un ballon d'un ballon. D'accord. Voilà. À une semaine. Voilà, plus de questions. Donc les DD, j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, vous pouvez suivre Golda sur Instagram. Je vous mettrai le lien, il va s'afficher dans l'écran. Et vous l'aurez aussi dans la description. Euh, voilà, donc si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Peut-être pas sur le frelon, enfin, par rapport à d'autres nuisibles. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et euh, je vous dis à très bientôt, les Dédés. Au revoir, Godard. Au revoir. Quoi es pas abonné à Dédé Frelon Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah Yeah.